Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que sont les entiers, à quoi ils servent et comment on peut les ordonner. Les nombres entiers s'écrivent avec les dix chiffres de 0 à 9, de la même manière que les mots s'écrivent avec les 26 lettres de l'alphabet de A à Z. Ces nombres servent à compter les objets. Par exemple, dans une classe, on compte 25 élèves. Et dans un jeu de cartes, on dénombre 52 cartes. On remarque que ces deux nombres s'écrivent avec les mêmes chiffres. Mais ces nombres sont différents, car le 5 et le 2 n'ont pas la même position. L'écriture des entiers se fait selon un principe de position. Le chiffre de référence étant le chiffre des unités. C'est le chiffre le plus à droite dans l'écriture d'un entier. Dans l'écriture d'un entier, plus un chiffre est à gauche, plus sa valeur est grande. C'est le principe de la numération de position. Pour connaître la valeur d'un chiffre, on utilise le principe d'échange de 10 contre 1. C'est la numération décimale. Ainsi, par exemple, 10 unités s'échangent contre une dizaine. 10 dizaines s'échangent contre une centaine. 10 centaines s'échangent contre un millier. 1000 milliers s'échangent contre un million. Et 1000 millions s'échangent contre un milliard. Avec l'exemple précédent, 25 élèves, c'est 2 fois 10 élèves plus 5 fois 1 élève, c'est-à-dire c'est 2 dizaines et 5 unités. Alors que d'autre part, 52 cartes, c'est 5 fois 10 cartes plus 2 fois 1 carte, c'est-à-dire 5 dizaines et 2 unités. Retenons donc que, lorsque l'on passe d'un rang à celui immédiatement supérieur, il faut tenir compte d'un rapport de 1 à 10 car on utilise une numération décimale. Regardons maintenant comment il est possible d'ordonner des entiers. Pour cela, traçons une droite graduée, c'est-à-dire traçons une droite, plaçons un point O appelé origine, choisissons un point I indiquant la longueur unité. Pour placer le nombre 2, il suffit de reporter deux fois la longueur OI depuis O. Pour placer le nombre 3, il suffit de reporter 3 fois la longueur OI depuis O, et ainsi de suite pour tous les entiers. On obtient alors une telle droite graduée. Entre deux entiers consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent, il n'existe pas d'autres nombres entiers. Sur l'exemple présenté ici, le point A représente le nombre 7. On dit alors que 7 est l'abscisse de A. De la même manière, L'abscisse de B est 2 et l'abscisse de C est 23. L'ordre croissant, qui va du plus petit au plus grand, s'obtient en lisant les abscisses de la gauche vers la droite. Ainsi, on obtient que 2 est inférieur à 7, qui lui-même est inférieur à 23. De la même manière, l'ordre décroissant, qui va du plus grand au plus petit, s'obtient en lisant les abscisses de la droite vers la gauche. Ainsi, on obtient que 23 est supérieur à 7 qui lui-même est supérieur à 2. Concluons en rappelant que l'écriture des entiers est une écriture décimale de position, c'est-à-dire que la valeur de chaque chiffre dépend de son rang et que pour passer d'un rang à celui immédiatement supérieur, on échange 10 contre 1.